Tout pour moi, elle est ma détente, elle l'harmonie, elle est tout ce qui peut me connecter avec le monde extérieur. En fait, la musique, c'est un pont pour moi. Et du coup, je vis. Voilà, félicitations. Ça fait partie aussi d'un projet de One House. Alors, si l'artiste aujourd'hui a mis un audio, mon apprécié, mon frère, il y a interview ou un clip Tout s'est fait le même jour. donc. Tournage à interview na artiste Kumba. Mm -hmm. Bien, très bien. bien. Donc, mais on commence avec l'interview. Artiste, a déjà expliqué, sa vie. Bah, nous on a, Et puis anaimba Donc c'est la procédure en question. Le reste à ma, ma, ma, maman boingi un peu confidentiel à tous télé. Vous voyez, c'est je suis arrivé à mon projet. Je suis arrivé à projet. Je suis projet. Je suis arrivé à mon projet. Je suis arrivé à mon projet. Je Je suis arrivé à Je suis arrivé à Je suis arrivé à mon projet. tu suis arrivé à mon projet. Je suis arrivé à mon projet. Je suis arrivé à mon projet. Je suis arrivé à mon projet. Je suis arrivé à mon projet. Je arrivé à mon projet. tu euh, Contactez de mmh. C'était sur Instagram. Ok. C'était sur Instagram. Artiste, anonama, Instagram, Alors, on ne peut pas. Je ne peux pas vraiment préciser vidéo Mais il a quand même vu a, lui, ma réalisation. Il lui, Instagram, il a dit, gars, c'est comment? J'ai vu tes vidéos, j'aime bien. Euh, comment tu fais tes étalonnages? Ma couleur, ma vidéo, J'aimerais faire un projet. Je lui mmh. dis mais Moi, je suis au Congo, gars. Si tu veux que je vienne, faut tamiser mon moyen parce que moi, je ne peux pas risquer mon argent. Il Me dit « non, sans problème, dis-moi comment vous procédez au Congo pour que mon tatou me Ben J'essaie de me renseigner, mais je me suis dit « comment ça se passe, il envoie de l'argent. » Et tu as fait pratiquement six mois. Oui. Tu as réalisé combien de vidéos Quinze. Quinze vidéos en six mois Oui. Tu as mis ce que tu as Je douze. Douze. musiciens, Tanzaniens. Pour 15 oui. vidéos. Oui, je pas travaillé avec un artiste congolais, moule. Moule? Rien que de Tanzanie. C'est Kinsai A Il n'a pas fait de ça... musique. Il n'a pas fait de musique. Il n'a pas Il y pas de Il de de musique. de musique. pas de de de je veux encourager mon niveau, mon musique, et je ne sais pas si je veux je ne suis pas déçue. Je veux dire que tout Moulombashi est en tout cas. Là-bas, les artistes font des clips, Maintenant, dis-moi, Ça fait un mois et demi que j'ai fait un clip, un seul clip. De Bourruji Oui. Il y en ouais. un... Tate Smith. OK. Tate Smith, mon garçon, mon 718. Mm -hmm. Maintenant, dis-moi, là-bas, dans 6 mois, j'ai fait 15 clips. Donc, tu sais pourquoi tu ne fais pas beaucoup de clips ici à le bon Machin Moi, je ne sais pas, peut-être qu'on a aidé. Très bien. Tu as mis trop de l'orgueil dans ton travail, selon les artistes-musiciens. OK Et puis, lorsque vous travaillez ensemble, tu as des paroles, excusez-moi le terme, trop bizarres, selon les artistes-musiciens. C'est ce qui fait que la plupart sont devenus très réticents. Comment tu réagis je ne sais pas si avoir des principes veut au orgueil. Ok. Je ne sais pas si respecter ton travail, exiger que l'autre respecte ton travail, devient de l'orgueil. Et d'ailleurs, moi, je ne connais pas un artiste Kanai, n'est pas un artiste. Diesel. Diesel. Hmm. <rire> tu n'as pas un artiste, c'est un artiste. Tu vois, c'est un musicien. Non, Diesel, tu n'as pas un artiste. Tu as parlé d'une manière générale, non Je sais de répondre aussi. Diesel. Diesel. <médicatrice> parce que je suis ce que vous avez dit Je pas dit à ma couteille, mais à qui il peut être Je ne suis pas dit à ma mais à deux Ah bon disons, Je peux dire mes devés Parce qu'on a, on a réglé cette histoire-là On a dit à ma Je ne suis pas dit à ma couteille Je ne suis pas dit à ma couteille Non, non. non. selon l'histoire S'il faut donner une parenthèse C'est le tout premier artiste et musicien à Allant faire voyager Musicien en Kwanza à allant faire voyager Vrai ou faux Faux le premier émissaire, je voyager, tourné le Avant, lui, j'avais déjà un nom. Non, pas avoir le nom, te faire déplacer, en hein, Mozambique, par exemple, un pays étranger. En Zambie, j'ai parté déjà. Mon cadre de réalisation a clip, Dieu me le sait. Mon cadre de réalisation a clip. Mm. Est-ce que je vais me rappeler, même? Il n'y avait pas. Il y avait. Tu as, tu as été logé à 5 étoiles. <rire> <rire> On a fait un clip de mon story. Moi, la semaine, comme tu as travaillé avec Dacosta, euh, moi je vais. Rentre. Il faut que tu me dises bien, tu Il faut que tu te bien, mais tu es mon Arrivé Moulouboumbashi, on a dit qu'il clip n'a pas d'abeille. Tu reconnais, moi, ça Non. À vrai dire, l'histoire entre moi et Désir, c'est par contre. C'était un malentendu. Une fois, on s'est déjà croisé avec lui chez TNS, quand on avait des projets avec TNS. En tout cas, à là, quoi, TNS, on s'est croisé. Je lui ai reproché pour ce qui s'est passé, parce que ouais Ahmed, il a une émission pour parler de moi, Mabouba, Angou. Okay. Avant, lui, il n'y a jamais eu arrêté sous la nez ni c'est même même après lui. Et on a parlé, au final, il m'a dit que c'était un malentendu. Et vous avez déjà C'était le chroniqueur Moanista Engina qui a dit moi je suis passé à la télé, que <mère> chimina mouanisait dans mon taille <mère> de pas choqué vérifié, on <en> a pas de <mère> Je n'avais pas envie de vérifier, je n'ai oui. Alors, Chalo, est-ce que tu as au moins un artiste de rêve au niveau ou Je ne là pas si fait un clip, mais je ne sais pas si tu un clip. Je ne sais pas. tu as fait un clip Oui. Ça dépend de chacun. Je ne sais pas pourquoi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais parlé sur des projets de la vous, projet. projet. vous avez déjà parlé sur des projets de la Mais pourquoi vous n'arrivez pas ouais. aussi à réaliser certains projets euh, premièrement, ici à Lubumbashi, on n'a pas d'industrie. Du coup, vitesse l'artiste, est quoi un peu compliqué. Il a dépendre de mes scènes. Comment est-ce artiste a organisé mon moyen Donc, on a proposé un projet, on en fait un clip, mais je n'ai pas tes moyens. Peut-être mon moyen, en fait ah, il essaie de modifier. Comme... Par rapport à l'exigence, gens, si on a un parce que ça peut faire que mon en n'ai fait, pas ta projet, on en a fait un clip. Mais en fait, clips, en fait, on a clip, il fallait tourner, dans le monde. Ça te fait quoi en, fait, en tant que réalisateur ça me donne beaucoup plus de valeur. Comment ça J'ai dit dis Rishinda ah qu'on n'y riait pas, donc apparemment, il est moins cher. Ah bon Ouais. Donc, on a fait, par exemple, projet na projet d'Agressivo et qui a réalisé le clip, on a fait le clip comme tout le monde, ça veut dire qu'il est moins cher. Ouais. Tu as déjà fait un clip avec Agressivo Non. Mais vous à avez pas, déjà pas? Quand, à part en collaboration avec Adounis, on a déjà fait des clips. Ok. C'était à vous Non, il y a quoi? il privé moi et lui, on n'a jamais Mais parlé. vous avez déjà parlé de sur oui. ça Oui. Quelle chanson Je crois qu'il y a deux projets, on a un « Ça veut dire « Fajmen » est moins cher Non. C'est Non, « Fajmen », a Fajmen ». Comment on a fait des projets et on a écrit « Fajmingin » Ça veut dire qu'on a dit les qui on a, des que, bah, on a des pas de valeur. Sauf que... Euh, je dois éclaircir une chose. Je ne peux pas préciser que. <rire> <rire> <rire> il est Mimbo. Allô Calme-toi d'abord. Est-ce que tu vois bien Oui. Très je bien. Vas-y maintenant. Moi, quand on a parlé, ce n'était pas que. Il ne m'avait pas précisé tout tu tourné Mimbo quoi que ce soit. Il m'avait juste dit il uh, m'a dit il m'a dit ma vidéo m'a mais un projet, moi, il est venu. Tu es prêt Tu as fait un signe. Okay. Et puis, ça s'arrête là. Même pas parler sur le prix Sur le prix, non. Sur le prix, une fois c'était, je crois, son manager. Quelqu'un m'a dit, dit c'est lui son manager. Avez-vous déjà fait un projet avec Aggressive et Oxygène On a déjà parlé sur le projet, mais on n'a jamais réalisé. Mais il y a eu des modifications. Eu des modifications. Je crois que c'est le projet ici. Je crois qu'il m'a cliqué par Forme Tanzanie. Je crois qu'il m'avait contacté à Donisarcombe Tanzanie. Il m'avait contacté qu'il devait faire des projets, mais apparemment. Budget quoi quoi à Mingi c'est dit je peux profiter du budget à Mingi je fais ça à l'étranger et maintenant Adonis le réalisateur, réalisateur. bon professeur et il ouais. mm -hmm. et il était déjà à l'étranger mm -hmm. en Angola on l'a libéré na mille ouh monsieur mais beaucoup déjà réalisateur, monnaie peut il préfère retourner à Adonis Mesdames et Messieurs, on va vous laisser suivre l'un des clips que Chalo Vidéo a hier réalisé. C'était Tuno Bawina, de l'artiste et musicien Fichuan. J'espère que euh, ce clip fera plaisir à bien de personnes qui nous regardent à l'instant. Nous disons merci euh, au pré président Hilaire Makosa, en train de nous regarder à l'instant, depuis Colosi, et surtout merci à M. Biden, Demtoma Dianvita. Merci pour le soutien, mon président, et merci à M. Kelly Washi, depuis Palmier Lodge, en train de nous regarder le bienfait n'ont jamais été oublié. comme le dit souvent, il y a Guylain Tissol. Et merci à la force de Fukushima et même au et mes dollars depuis l'espace. Nous sommes <muches> Puissance Mario Kawele Rockis, l'homme grand, Perry Shakui kala kimu na niposepa Sema shakui kali akabila muna nipose ni kwebo kicho nagate muna sema kapu mashikio yangu bina nifikiaka Nita Niko yangu ni tamiki kala pujoshi apaka nikobize sana okibena aba shakuni pendaka mwa muni pendaka tena je mafude solelo angumishina takule maisha yangu mushakui wa nami mwenyewe I am ma mother, I am a mother, I am a mother, I am a mother, I am a mother, I am a paka I am a mother, I am a mother, I am a Voilà, c'était le titre tout pour le plaisir de l'honorable Petison, l'homme des Matignon, la bourgeoisie est une école, en train de nous regarder à l'instant. Et surtout, merci à Monsieur Bonté, amissi, l'incarnation de la divinité. Chalo, vidéo. Merci beaucoup. Est-ce que ça t'arrive mmh. oui. ah, mmh. okay. du fois Tu te dis... En tout cas, okay. je ne pas en artiste. cas un artiste. Je ne suis pas artiste. Tous les artistes avec qui je travaille Je pas ma condition Sinon, je n'ai pas que... déjà arrivé de on a Moi, j'ai artiste a 2 milliards Je suis Je Parce que... La crise ouais. a piqué Quand est Non, je suis crise, Je un prêtre je suis un patron Je suis un prêtre mais tous La réalisation la réalisation, ça nous fait pas vivre à 100%. On est dans beaucoup de choses. On est dans beaucoup de choses. à coup, crise, principe. Les principes les principes. Attends, chalo une question. Vous un clip, Ça dépend la ou bien ça dépend la a il y a a Oxygène à Puis il est Oui, parce que oxygène a été on a ripellé ma mm. Petit moi, naga A tari peli okay. Parce que qu il y a, non, par rapport à ta succès, il y a ke... Du coup, à dover, n est, n est non, a, on entre les na mena. ça quand même a chaque fois succès, on chercher. Chacun a pas a a a a a je ne parle pas de réalisateur, je n'ai pas eu le succès de réalisateur, je n'ai pas eu l'artiste. A vous, des fois, je n'ai pas besoin musicien. Grave. Ah réalisateur réalisateurs, je musicien. Ça arrive. Je n'ai pas eu le succès. Si je n'ai pas le succès réalisateur, je n'ai le Parce que son nom là, « Attaque ma télé » Ça dit déjà quelque chose. Ouais. Bon, et puis tout le monde sait que les gens disent ça, c'est par rapport au budget. Entre gospel, il y a musique populaire. On à l'aise comment on a réalisé. Musique populaire. gospel, attends. Pas vraiment à 100%. gospel, moi, je fais plus pour de l'argent. Hein. Mais... Mais... La musique, oh, comment je peux au moins? gospel peux le est-ce que ça vous arrive aussi, moi, en tant que balisateur, que conseiller, que bah, un musicien? Parce que, euh, mwè, je suis comment, yeah, bah bah mon une machine, il manque des danseurs. Les danseurs, tu as vu un clip à Lomanix, tu as vu un clip à Yannani, à Oxygène, tu as vu un clip à Fitch One, tu as vu un clip à Lomanix, tu as vu un clip à RG, tu as vu un clip, clip, clip, clip. Est-ce que ça vous arrive, des fois, que je ne me conseille pas de changer de bintou? En tout cas, tous les artistes qui m'ont déjà côtoyé, ils peuvent témoigner que moi j'aime bien aider surtout les côtés conseils. Ok. Mais je pense que ça n'a pas l'artiste. Mais je pense que je ne pas l'artiste. Oui, mais ce n'est pas de leur faute, ça en tout cas. C'est la faute de Ménéani. Oui, Anani. Il y le la culture et tout. Donc on va danser à la bande de À la bande Mingi et puis il y Caprice. Très bien. On va faire un petit jet. Oui, je euh, suis président à jury. Ok. Ok. Pour bon, organiser compétition, il faut moins de quoi éliminer. Moi. Mm. Parce que, premièrement, je suis la. Prenons, Chalo et la personne que je connais mieux. Je okay. connais ses capacités. Disons seulement, à l'Ubumbashi, on nous offre pas assez de possibilités à on faire ce qu'on veut. Mm. Vas-y, parle, il n'y a pas de problème. Choucho oh, moi, les le clip que Jacquem faisait ici et ce qu'il fait à qui à okay. mon Pourquoi pas possibilité, les mmh. gens croient à lui. C'est comme moi aussi, le clip que je, je faisais en Tanzanie. Il différence, à mon On peut mettre le clip de Future qu'on a mis, avec les clip moi en Tanzanie. Ça veut Là, dire qu'en Tanzanie, tu as, fait, tu as mis beaucoup plus euh, euh, une nouvelle touche que ma clip à mon machine. Sauf que, disons que eux, mmh. ils m'ont donné la possibilité de faire ce que j'ai rêvé. On a mis un artiste, tout le est ils vivent. Ok. Le problème, toi sur ma artistes, ça va pas être est au Il peut arriver que mon besoin a flashé mm -hmm. mais mon pas la Mais artiste là, okay. Donc c'est pas aussi à 100% la faute des artistes. Comment tu réagis à ceux qui pensent que chalo a un mon niveau à mais filtrer filtrage, j'ai mis Mais tu shou, a... En tout cas, Mais moi, filtre, Ah ah donc oui, nous, mais quand même. C'est quand même. Moi, je un un et un comme... un générique un un hum. music. Je je je et musique. Je pas bon oui. Est-ce que tu comptes au moins euh, nous produire un autre chalot, même dans dix ans Petit, tout le monde, c'est bon, on va quoi, Moi, premièrement, d'ailleurs, mmh. pour parler être fouette, premièrement, moi, aider quelqu'un dépend de son courage. Ok. Ce n'est pas que vous t'avez proposé, ma couture. Premièrement, je n'aide pas quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Ok. Ça, je ne peux pas le faire. Il faut mmh. monter en et moi. Ce n'est pas parce que tu m'écris que je vais t'aider. Il y a beaucoup de gens qui m'écris. Mais pas Mais félicitations, Shalo. J'ai quand même vu ton bureau, un studio euh, VIP, oui, félicitations. Tu as déjà commis des gens, personnels Qui travaillent pour moi, oui. j'en ai au moins cinq. Donc d'abord l'adresse de ton studios. studio. Ouais, le premier studio est au Bel Air sur Marie-Isabelle. Mm -hmm. Et le deuxième, il est à Kamalondo, avenue Babemba sur Manoa. Très bien. Alors Charlot, euh, je vais te laisser parler avec tes, tes fans qui regardent l'émission à l'instant. Je vais faire ma vidéo, je vais faire ma clip, je vais faire ma numéro, je vais faire ma adresse, je vais faire ma compte je vais faire ma produit je vais ma je vais faire je vais je vais faire minutes et puis je vais revenir pour conclure. D'accord. En tout cas, premièrement, je je je je parce que les histoires, j'ai déjà croisé beaucoup d'artistes, genre, oh, au 1180 numéro, il y a beaucoup d'artistes, c'est normal, tout le monde veut avoir la bonne qualité. Du coup, on a besoin pour qu'il y ait une bonne qualité. Du coup, quand a besoin d'un réalisateur, on est dans mon réseau social. Comme pour mes comptes, tu peux aller au Instagram, tu peux écrire, directeur Chalo, ou t'as pas ta compte, Facebook, même, ou t'as pas ta compte, ou pas de compte, et pour ceux qui veulent s'enregistrer au The One House, je peux carrément donner les numéros. C'est 097 1490 929. 097 1490 929. Donc on a déjà qu'à les numéros. Euh, tout à quoi expliquer ma directive, ma condition, il faut qu'on réunir pour que puisse mon, mon de One House. Donc c'est un peu ça. Avec quelques citations, chez vous. Quelques salutations pour ceux -là qui nous regardent à l'instant Oui, en tout cas, je salue d'abord tous mes gars avec qui on fait du business. Mm. Voilà. Donc, Bantu Bote, Moucha, le vidéo international de société. Donc, il mm. y a Diza, il y a Jab Design, il y a Seguin SMG. C'est le Bantu Bé, Njo Bantu Bassir, Mina Bala Moukia. On a dit qu'on Je suis a un studio qui a donné Non honnête. ni pas... non, bon, va... non, les jours-là, on a donné mon logiciel. Oui. Parce qu'elle refait le système. a oui. logiciel. a un hum. logiciel. C'est bon, au revoir. Ouais. Merci, Jean. C'est bon. Il y a mon vieux héritier Mandé, Il est venu à Goma pour visiter son frère Charles à Merci. Ok. Au, Merci. Revoir. au revoir. Prochainement. Merci. Mesdames et messieurs, c'était bien sûr Chalo, euh, l'un des meilleurs réalisateurs que nous avons. Il s'est quand même exprimé, vous l'avez compris. Et déjà, il vous a donné presque ma coordonnée et quand on a besoin de tourner ma clip, il est là, très disponible, surtout si vous voulez participer au projet des euh, One House, c'est ça Voilà. Merci à toute cette grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à Dan Mukadi, Ange Kalala, euh, Prince euh, Mwamba, toujours, Jonathan Kisha, Emmanuel Moulamba également. Merci euh, au général Patiam Malela pour la programmation de cette émission, la supervision technique de Trésor Chibanda également. Et merci à M. Hervé Nyandou pour la maintenance. Ahmed Hassan vous dit sincèrement merci. Remarque, suggestion, n'hésitez pas de nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran. Je vous rappelle ici que le jeudi prochain. Nous serons avec toute l'équipe déjà le matin à 8h à l'espace chez Olga pour tourner une émission. Ainsi pour bien clôturer également le mois de la femme avec l'artiste musicien de Savala Lumière et Béni. C'est une émission qui sera sponsorisée ici par la fondation de la paix de l'honorable Bruno Moulamba. Le méchant est en colère. Je dis merci. À Madame Ruth, qui nous regarde, secrétaire de la Fondation de la paix, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.